Hello, hello Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'utilise Calendly qui est selon moi le meilleur outil pour la prise de rendez-vous. Un petit rappel rapidement sur euh, ce qu'est Calendly. Ça vous permet de vous mettre vos disponibilités et à vos prospects de prendre rendez-vous avec vous tout en répondant à certaines questions de sorte que vous n'avez pas à faire des allers-retours avec vos clients pour... Euh, euh, trouver une date. Okay la, le client clique sur la page et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Bah, directement, comme ça, vous voyez euh, le résultat final. Et après, on va construire ça ensemble. Par exemple, si aujourd'hui, vous allez euh, sur mon Calendly, ici, vous allez voir que vous pouvez prendre rendez-vous à cette date. Vous choisissez l'horaire. Après, vous remplissez les questions. Et moi, automatiquement, dans mon calendrier, je verrai que cette date, elle est bloquée. De sorte que bah, je sais qu'il y a un rendez-vous. Vous avez répondu au questionnaire. Donc moi, dans mon agenda, je vais voir les réponses. Et vous, vous allez pouvoir choisir une date librement parce que euh, la date, elle est disponible. Et moi, quand j'ai un rendez-vous à une certaine date, bah, vous ne pourrez pas prendre rendez-vous avec moi. Par exemple, ici, le euh, 16 mai, vous voyez, vous ne pouvez pas cliquer dessus parce que j'ai mis que j'étais indisponible. Ok, ou j'ai un rendez-vous à ce moment-là déjà, donc vous ne pourrez pas prendre rendez-vous avec moi. Voici ce qu'on va obtenir. Alors pourquoi Calendly Pour moi, c'est le de loin le, allez, c'est le meilleur outil. Vous pouvez tester éventuellement You Can Book Me et on va y aller. Alors la première chose à faire, c'est de créer un compte. Donc on va aller rapidement ici. Moi, je préfère créer un compte avec un mot de passe. Ok, juste, c'est très subtil. Hein. Vous ici, je mets mon email, « Commencer ». Et ici, je, je préfère mettre ça. Vous préférez créer un compte avec un mot de passe. Donc, « LinkedIn », mot de passe. J'accepte et je continue. Il va me demander de vérifier l'email. Donc, ça, je vais le faire rapidement. Donc, j'ai bien reçu l'email ici. Je clique pour confirmer mon adresse email. Maintenant, je crée un mot de passe. Je remets le même de tout à l'heure, plutôt. Voilà. Ok, donc là, je vais pouvoir créer mon URL. C'est un truc que je vais pouvoir changer plus tard. Par exemple, je vais mettre euh, le nom d'un ancien blog que j'avais, Esprit Vif. Je choisis bien mon horaire, mon fuseau horaire, très important. Et ici, je vais pouvoir connecter, et alors, alors là, c'est vraiment important, je vais pouvoir connecter mon agenda avec l'outil. Donc moi, je vais utiliser mon, mon agenda Gmail, par exemple. Okay. Donc si vous utilisez un autre agenda, vous le faites. Donc ça va servir pour deux raisons, et je vais vous expliquer un peu après. Okay. Bah, de toute façon, non, il explique là, c'est très bien même. Il y a deux utilisations. Soit il va rechercher des conflits. Ça veut dire que si sur mon agenda, j'ai un rendez-vous de 9h à 10h, et que j'ai mis que les gens pouvaient prendre rendez-vous avec moi de 9h à midi. Bah, vu qu'il y a déjà un créneau d'occupé, la personne qui ira prendre un rendez-vous chez moi ne pourra pas prendre un rendez-vous entre 9h et 10h. Okay Parce qu'il y a un conflit d'agenda. Donc automatiquement, il va enlever les horaires où je suis indisponible. Et deuxième utilisation très efficace, c'est que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand quelqu'un prend rendez-vous, ça va s'ajouter à votre agenda. Okay et donc, vous pouvez avoir dans la version gratuite qu'un seul agenda, je crois, mais dans la version payante, dans les deux versions payantes, vous pouvez ajouter plein d'agendas. Moi, j'ai mon agenda perso, j'ai mon agenda famille, j'ai mon agenda pro, j'ai mon agenda pro avec l'équipe. Donc, je, vous pouvez avoir plein d'agendas de sorte que, par exemple, il vérifie sur vos trois premiers agendas que vous n'avez pas de rendez-vous. Et quand il ajoute le rendez-vous que quelqu'un vient de prendre, il l'ajoute dans le quatrième agenda. Donc ça, vous sélectionnez ici. Ok, Si ce n'est pas très concret, on le verra un peu plus après. Donc, bah là, en fait, c'est très guidé. C'est très bien. Avant, il ne pas ça. Mes horaires de disponibilité, 9h-17h du lundi au vendredi. Admettons. Euh, quel est votre rôle au quotidien Alors, ça, ce n'est pas important. Leader plus entrepreneur. Et donc, là, il y a un guide de démarrage. Bah, génial, bravo les gars. Il va falloir que je crée un nouveau type d'événement. Donc, vous pouvez avoir plusieurs calendriers. Moi, j'ai un calendrier... Hein, euh, pour des prises de rendez-vous de 30 minutes, une heure pour mes clients en coaching, pour des appels de prospection, pour euh, des coachings avec des membres de mon équipe. Donc comme ça, vous différenciez. Comme ça, vous avez des rendez-vous 30 minutes, une heure. Euh, voilà. Donc là, on va créer un nou nouveau nouvel événement et on va l'appeler par exemple appel stratégique. Ce qu'on va faire ici, c'est ajouter un lieu. Alors, il y a plein de petites subtilités. Je vous invite à, à faire attention parce que sinon, vous allez euh, vous y perdre. Moi, j'ai mis pas mal de temps à comprendre alors que je suis à l'aise avec les outils d'habitude. Lieu, vous mettez personnalisé. Et là, vous mettez appel téléphonique. OK Ça veut dire que, alors sauf si vous faites des rendez-vous en présentiel, mais vous précisez bien qu'il n'y a pas de lieu physique et ce sera ni un zoom ni un Google Meet ni un GoToMeeting parce que ça va vous automatiser un truc, ça va vous compliquer la tâche plus qu'autre chose. Ok? Après, si vous voulez explorer, allez-y. Et si la description c'est prenez un rendez-vous offert pour que je vous aide à trouver de la clarté dans votre business. Voilà. Admettons. Ok? Et vous pouvez écrire évidemment bien plus que ça. Euh Ici, je vous ai dit il y a plusieurs événements possibles. Donc ici, je vais appeler ça appel stratégique. Je choisis une couleur et je fais suivant. Et là, vous allez définir une durée d'événement. Okay? Moi, si vous faites des appels stratégiques, je vous recommande 45 minutes minimum. Et là, c'est là où c'est un peu plus subtil. Il faut qu'on passe à toutes les étapes. Okay? On ne manque rien. Ici, je peux décider de ma période de disponibilité uniquement, par exemple de euh, ce mois-ci à ce mois-ci. Donc, après le 30 juin, plus personne ne pourra prendre rendez-vous avec moi. Okay. Par exemple, je fais une campagne de lancement et puis je limite. Moi, au plus simple, je vous encourage à mettre sur une période de roulement de 30, 45, 60 jours. Admettons que… Parce que si vous mettez indéfiniment, ça veut dire que quelqu'un peut prendre un rendez-vous avec vous dans 6 mois. Okay. Mais vous n'êtes peut-être pas disponible ce jour-là. Donc moi, souvent, je mets 30 jours ou 45 jours. Comme ça, si vous partez en vacances dans deux mois, vous n'êtes pas bloqué à cause d'un rendez-vous. Donc là, vous vérifiez bien que c'est à votre fuseau horaire. Ici, vous mettez vos heures. Alors, on l'a déjà fait tout à l'heure, mais vous pouvez personnaliser, dire non, mais mercredi, c'est le jour des enfants. Je vais me rendre disponible uniquement de 9h à midi. Okay? Et vous faites appliquer soit à ce jour-là, soit à tous les mercredis. Et puis, jeudi, là, vous pouvez dire non, moi, je vais être disponible de 9h à 11h et puis après de 16h à 18h. Vous mettez deux intervalles ou vous pouvez mettre je suis indisponible et vous faites appliquer à tous les jeudis. Et si vous changez, vous pouvez dire aussi, bah, tiens, finalement, je vais appliquer ça aussi à lundi. Et okay, vous voyez, donc pour tous les prochains jours, voilà, c'est appliqué comme ça. Masquer cet événement, euh, vous pouvez mettre « oui » ou « non », mais en général, vous pouvez laisser « non » si c'est un appel stratégique. Hein. De toute façon, nous, vous invitez tout le monde à prendre rendez-vous avec vous. Donc voilà, le lien il est créé. Alors, la subtilité, est-ce qu'elle est là Elle est dans « avancer ». Ici, donc on est dans « ici »,« avancer ». Et là, vous pouvez dire les gens ils peuvent prendre rendez-vous par créneau de 30 minutes ou 15 minutes. Moi, j'aime bien faire « 15 minutes ». C'est-à-dire, si vous dites que vous êtes dispo entre 9h et midi et que vous mettez 30 minutes, les gens pourront prendre rendez-vous à 9h, à 9h30, à 10h, 10h30, 11h, 11h30, ou euh, c'est tout. Euh, alors que moi, j'aime bien mettre 15 comme ça, s'il y a quelqu'un qui est disponible que de, que de 8h45 à 9h15, bah, il peut prendre rendez-vous avec moi. Okay? Ça, vous pouvez limiter, par exemple, vous ne voulez pas plus que 5 appels par jour et après, votre calendrier pour ce jour-là se bloque parce que vous avez besoin de vous reposer, admettons. Et ça, important, moi, je mets souvent 48 heures. Les gens, ils ne peuvent pas prendre rendez-vous ce matin pour cet après-midi. Okay si vous mettez 4 heures, ça veut dire que s'il y a un créneau disponible dans 4 heures, il va pouvoir prendre rendez-vous. Mais c'est hyper stressant. Okay Donc, mettez 24 heures ou 48 heures. Comme ça, ça vous laisse un peu de temps de, de voir le rendez-vous, de lire le questionnaire, etc. Tampon avant l'événement, très important. Si par exemple, vous avez un rendez-vous de 10h à 11h, est-ce que vous voulez que les gens puissent prendre rendez-vous dès 11h Parce que si votre rendez-vous, il traîne un peu, vous allez être en retard. Donc si vous voulez éviter ça, vous mettez un tampon de 15 minutes. Ça veut dire que si vous avez rendez-vous entre 10h et 11h, et que vous mettez tampon 15 minutes, la personne ne pourra prendre rendez-vous qu'à partir de 11h15. Comme ça, ça vous laisse une marge aussi pour faire votre pause pipi, etc. Et c'est pareil dans l'autre sens. Si vous avez peur qu'un rendez-vous traîne, parce que c'est passionnant, vous mettez 30 minutes. Donc comme ça, si quelqu'un prend rendez-vous de 10h à 10h30, et ben en fait, plus personne pourra prendre rendez-vous à 10h45, mais à 11h. Comme ça, ça vous laisse une marche après. Vous faites « Enregistrer » et on passe à la suite. Alors ici, la petite subtilité « Non ». Vous cliquez dessus, vous mettez « Prénom Non ». C'est toujours plus sympa. Et ça, vous pouvez décocher, sauf si vous voulez qu'il y ait des invités. Ça, c'est obligatoire. Et là, vous pouvez ajouter des questions. Et les questions, vous pouvez les rendre obligatoires. OK Quel est votre niveau de chiffre d'affaires Ou quel est votre chiffre d'affaires Bref. Quel est votre CA sur les 12 derniers mois et si je mets obligatoire, la personne, si elle ne répond pas, elle ne pourra pas valider son questionnaire. Donc, je vous invite à mettre obligatoire. Et vous pouvez mettre une ligne ou plusieurs lignes. Okay, bah là, une ligne suffira largement. Je vous invite ici à mettre le numéro de téléphone, mais pas en utilisant cette fonctionnalité-là. Pourquoi Parce que si vous mettez ça, en obligatoire, hein, toujours, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un, un menu déroulant là, qui est assez gênant, je vais vous le montrer. Ici, d'en voir la page en direct. Si je prends rendez-vous là. Vous voyez, il y aura ça là. Donc la personne, si elle n'est pas en France, ça va la troubler en fait. Et puis là, elle va mettre 0.7.61. Okay, c'est le début de mon Alors que c'est pas à 0.7 quand il y a plus 33, il faut enlever. Donc ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. C'est prise de tête. Nous, on simplifie. On va juste... Au lieu de mettre un champ téléphone, je vais un peu vite parce qu'il y a beaucoup de choses, mais n'hésitez pas à mettre en pause et regarder à nouveau. Hein. Au lieu de mettre téléphone, je mets juste une ligne. Téléphone. Okay, la personne, elle, elle, elle écrira son texte tranquillement. Vous pouvez aussi faire des euh, cases à cocher. Ok, euh, Vous êtes voilà un homme, une femme, okay. etc. Et Donc ça, je vous laisse le vérifier. Testé par vous-même, il n'y a rien d'extraordinaire. Faites enregistrer euh, et ici, très important, vous mettez rappel par email. Ok, ça vous laissez tomber et rappel par SMS. Comme ça, la personne elle recevra un rappel juste avant le rendez-vous. Et dans ce rappel, si vous voulez vous la jouer marketing, vous faites personnaliser et ici vous pouvez mettre un lien vers votre vidéo, vous vers votre livre pour que la personne vous en connaisse plus sur vous. Donc dès qu'elle s'inscrit, alors. C'est pas là, pardon. Ici, c'est le rappel par email qui va être envoyé quelques heures euh, avant. Voilà, 24 heures avant. Vous dites, voilà, rappel. Et donc là, vous pouvez configurer. Franchement, si je vous ai perdu, laissez tel quel. Okay, c'est très bien déjà. En tout cas, sachez que 24 heures avant, ils vont recevoir un rappel. Euh, vous pouvez en ajouter un autre rappel aussi. Vous pouvez ajouter le même rappel euh, une heure avant, par exemple. Comme ça, il y a des gens, s'ils veulent annuler, ils peuvent annuler. Et 24 heures avant, ils veulent « Ah mince, j'avais ce rendez-vous, j'ai oublié » et ils annulent. Suivi par email, vous oubliez, rappel par SMS, oui. Donc comme ça, ça envoie un SMS. Ça, dans la version gratuite, vous n'avez pas, je crois. Okay. Donc rappel par SMS, euh, ça peut être sympa de mettre 30 minutes avant. Et moi, j'ai très peu de gens qui ratent les rendez-vous parce que j'ai mis ça en place. Et c'est là, la page de confirmation, c'est là que ça peut être sympa. Je vérifie. Quand quelqu'un s'inscrit, soit vous laissez ça par défaut, soit si vous voulez vous la jouer en mode marketing, vous renvoyez vers un lien à vous. Et sur ce lien, il y a par exemple votre livre, votre dernière formation, votre e-book gratuit. Voilà, pour chauffer un peu le prospect avant qu'il passe à l'achat justement. Parce que sinon, euh, avant qu'il prenne l'appel, comme ça, ça crée d'autorité, ça montre que vous êtes expert et la personne sera euh, plus enclin à écouter ce que vous allez à lui proposer. Okay. Faites enregistrer. Dans le dans le plan payant, vous pouvez accepter des paiements. Ok. Euh, Est-ce que je voulais vous dire autre chose Il y a un truc que j'ai pas vu, mais c'est peut-être pas grave. C'est. Euh okay. Confirmation par email. Ça, c'est facultatif. D'accord. C'est l'email que la personne reçoit juste après euh, avoir pris l'inscription avec vous. Après s'être inscrit, on ne peut pas apparemment le personnaliser. Mais je vous invite à le personnaliser sur la redirection. Okay. Voilà, voilà. On est là. Quand on a terminé, on vérifie que tout fonctionne bien. Et puis tout est prêt. Je vais passer en revue quelques autres choses. Donc pour rappel, hein, vous pouvez créer un autre type d'événement. Ouais. Et dans la version payante, dans les moi j'ai une équipe maintenant, vous pouvez même combiner plusieurs calendriers en un seul calendrier. Mais là, c'est vraiment si vous avez une équipe de commerciaux, euh, vous pouvez faire ça. Autre chose que je voulais vous montrer, les intégrations. Donc ça, vous l'intégrez euh, surtout avec Gmail, mais ce sera déjà fait si vous utilisez Gmail. Et dans Compte, vous pouvez aller dans Facturation, là c'est pour l'essai. Connexion calendrier, voilà. C'est là où vous pouvez ajouter d'autres calendriers. Okay. Et c'est là aussi où vous mettez l'histoire. Tout à l'heure, je vous parlais de rechercher des conflits. Si vous avez trois agendas perso, vous ajoutez là de sorte que si vous mettez dans votre agenda perso que vous êtes en vacances, il va retirer vos disponibilités. Euh, et ici, il va ajouter les événements dans ce calendrier-là. Utilisateur, donc comme moi, vous pouvez avoir une équipe. Là, j'ai créé un nouveau compte juste pour vous montrer, mais moi, j'ai mon vrai compte où j'ai mon équipe euh, qui est là. Euh, et puis, je pense qu'on a fait le tour. Donc, j'ai envie de vous dire, je ne savais pas qu'ils avaient une application mobile, je ne sais pas à quoi ça sert forcément. J'ai envie de vous dire, bon courage maintenant, partagez ce lien au, à un maximum de personnes, et puis servez les gens, avec amour, avec euh, un esprit de service. Et si vous pouvez aider vos clients à acheter chez vous, à avancer en achetant chez vous, sachez que la vente, c'est vraiment une manière pour vous d'aider vos clients. Vous ne vendez pas, c'est eux qui achètent quelque chose qui va les aider pour l'atteinte de leurs résultats, de leurs rêves, de leurs objectifs. Donc n'ayez pas peur de vendre quand vous pensez que vous pouvez aider vos clients. Allez, à vous de jouer maintenant.